What's up, j'espère que vous avez tous et que vous m'avez bien sur le jour de la compagnie de personne parce que je n'ai pas aujourd'hui, les amis. On est sur KFaction V3, le meilleur serveur PVP faction de la planète Terre. Et oui, les amis, pourquoi la planète Terre C'est très simple parce que nous avons fait une ouverture de malade, les amis. Je ne vais pas vous mentir, on va faire un récap aujourd'hui de, de, de, de tout ce qui s'est passé durant le premier week-end d'ouverture du serveur et qu'est-ce qui arrive pour la suite. Donc, on va commencer. Car l'ouverture, oh my god! Qu'est-ce qui s'est passé les amis? On était, euh, on ouvert en fait à 15h le 9. À partir de 13h, il y avait déjà 500 connectés dans les lobbies. À 14h, il y avait 1000 personnes dans les lobbies. Et à l'ouverture ça l'a foiré. <rire> on a réussi à avoir sa la faction après il y avait trop de gens, on n'avait pas assez de lobby et ça a tout planté. Ça nous a pris à peu près une heure je pense, une heure euh, pour tout remettre en, sur pied. On a remis le serveur sur pied, avec une, on a acheté une nouvelle machine extra presto, on a pris euh, tout le temps qu'on avait de, de, de disponible pour s'occuper, pour mettre le serveur en marche et tout a fonctionné et on a fait un record de connectés de 1200 coups sur tous nos serveurs ensuite. Donc le problème qu'on qu a eu en fait c'est qu'on pensait jamais avoir autant de coups. Je veux dire, il y avait notre euh, compétiteur qui ouvrait euh, le même week-end Vanadia, euh, on s'est dit on n'a pas besoin de faire de serveur minage, deux lobbies ça va être parfait, en fait on s'est complètement trompé, on avait deux lobbies, on a dû en rajouter un troisième et euh, on a dû aussi, euh, dans le fond là, on va faire deux serveurs minage et peut-être un serveur PP Box mais on c'est sûr à 100% qu'on va faire deux serveurs minage serveur euh, cette semaine, ça va sortir cette semaine au cours de la semaine et aussi euh, la mise à jour, euh, la, la mise à jour euh, point .1 elle est commencée à développer donc elle, elle va sortir soit samedi prochain ou mercredi prochain donc on a déjà beaucoup de choses qui arrivent pour le savoir donc, si vous n'avez pas encore eu le temps de tester le serveur, ne vous inquiétez pas, les amis. Il y a des serveurs minage qui vont arriver avec des beaucoup plus de minerais que dans la map normale pour vous inv inviter ceux qui veulent aller miner à ne pas t'sais, prendre la place sur sa faction. Bref, vous, vous allez comprendre lorsque ça va sortir. Je vais faire une vidéo pour vous expliquer de toute façon. Vous le savez, je fais souvent tout, tout des vidéos. Donc, on était vraiment pas prêt à 1200 connectés, les amis. Exactement, c'est 1197, je crois. Il y a un chiffre, c'est pas exactement 1200. C'est... J'arrondis là. M'énervez pas pour ça, les amis. Je suis plutôt fier parce que jamais, jamais dans ma vie, j'avais fait 1000 connectés. Le record de connectés, si vous ne saviez pas, c'était... Euh, attends, je vais aller au casino. C'est marqué juste à côté, je crois. Euh, C'est juste ici, je crois. À moins qu'il ait changé, mais je crois que c'était 800... Euh, ouais, 806 en version 2. On n'avait jamais fait plus que 806. Et là, nous avons fait un total de... Euh, mille et plus, c'était vraiment insane et en plus de ça il y a énormément de gens qui votent pour le serveur et pour la première fois de toute notre existence de cofaction on est deuxième au classement des votes donc si vous voulez aider le serveur et euh, passer premier, votez pour le serveur, vous obtenez des récompenses vraiment énormes euh, dans les votes, c'est vraiment simple d'avoir des bonnes récompenses dans les votes donc euh, voilà si vous avez envie d'aider le serveur c'est un truc euh, à faire. Bon maintenant parlons des trucs importants vous êtes là ici, pourquoi Vous êtes ici les amis, euh, je sais très bien pourquoi, vous êtes ici pour savoir c'est quand l'un claim AP. Donc l'incline des AP va avoir lieu euh, samedi, donc le samedi prochain, je vais vous dire exactement la date, je ne veux pas dire de bêtises ou quoi, c'est samedi le 16... Donc samedi le 16 février, nous allons ouvrir euh, les avant-postes. Donc euh, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y aura le Unclem des AP et ça sera à 16h. Donc à 16h le.. À 16h le 16. Donc c'est plutôt simple. Mais ouais. Donc à 16h le 16. On va faire un live d'un de, de des AP, etc. Puis on, on va aussi.. Euh... On, on crée toutes les AP, on va faire des, des events et tout sur mon live, on va faire sûrement du combat. Donc on va faire un icons, uh, kill icons. Donc je vais être en la warzone avec des loot super et sur moi, des clés, des spawners, des trucs comme ça. Et la personne qui me tue va pouvoir récupérer toutes les loot, etc. Donc c'est plutôt intéressant. On l'a fait en ancienne version pour les gens qui connaissent. Et puis pour ceux qui connaissent pas, ben vous allez le découvrir, c'est plutôt intéressant. Les events vont être activés aussi dans les prochains jours. Donc pour l'instant, les events... Hey! Je suis méga fatigué, j'ai pas beaucoup dormi, mais m'en voulait pas. Donc les events Temple, Koth et Volcan sont désactivés pour l'instant parce qu'il y a des petits lags sur le serveur. On essaie de réduire comme vous voyez en haut les TPS, ils sont un peu, euh, peu baisés, ba ba c'est pas exactement accurate. Ça descend, ça monte, ça descend, ça monte. Donc on va fixer tout ça, tous les lags et tout, tous les problèmes. Et ensuite on va démarrer les events. Donc au courant de mardi, mercredi, ça devrait être bon, donc demain ou après-demain. Euh, demain, euh, le 12, c'est mon anniversaire, donc je vais faire un live d'anniversaire, si ça vous intéresse de participer, il y aura aussi des concours de clés, des trucs comme ça, donc pour mon anniversaire, je vais faire avec vous euh, des... un live d'ouverture, un live d'anniversaire, je veux dire, et puis on va avoir du plaisir, donc ça, c'est ce qui va se passer sur le serveur pour les prochaines semaines. Maintenant... Je vais parler euh, des plannings pour mes vidéos. Je vais essayer de faire des vidéos, je vous promets pas... Genre à tous les jours, les gars. Je vous le dis franchement, je vous promets pas tous les jours, mais je vais essayer de vous faire des présentations de base, euh, des tutos pour comment bien améliorer que vous puissiez et tout ça, tous ces conneries-là, des, des tutos sur ça pour que ça que vos factions euh, avancent bien dans le classement faction et dans le classement joueur. Euh, les mises à jour bien sûr, des petits de mises à jour aussi parce que on, aura, on a un launcher bêta donc je pourrais aller accès au serveur bêta et pouvoir vous montrer quelques petits trucs qui arrivent, demander votre avis, qu'est-ce qu'on devrait changer, etc. Et bien sûr, il y aura toujours des lives à peu près tous les week-ends, on fait des lives, euh, je vais faire des lives à peu près tous les week-ends pour pouvoir euh, ramener de la nouvelle communauté. D'ailleurs, je voulais euh, remercier chacun d'entre vous, donc les, chaque personne qui a installé la faction, qui s'est connecté, qui a joué, même si vous avez pas aimé le serveur, un gros Merci à vous d'avoir apporté à mon projet les amis une minute d'attention et d'être venu voir si ça vous plaisait ou pas. Ça l'a plu à beaucoup de gens, et il y en a, a beaucoup ça le déplu, mais regarde, le but c'est que ça soit un serveur euh, compétitif, qui a pas un million d'ajouts. On essaie de régler les bugs très rapidement, comme vous avez dû voir sur Discord, on a réglé le plus de bugs possible. Surtout qu'il y avait un bug, on a essayé de le, le, le, le réparer rapidement, c'était fixe rapidement. Et puis euh, vraiment, merci à toute l'équipe de développement, donc à toute SK-organisation, à tout le monde qui a participé euh, au développement, donc Mosca, Elox, tout le monde, vraiment, vraiment tout, tout tout le monde qui a aidé pour que faction euh, réussissent à, euh, à faire une si belle ouverture et à avoir un si beau, euh, si beau week-end dans le fond donc voilà, je vais vous laisser là-dessus, mes chers amis. Je voulais juste vous faire un petit, un petit récap, une petite mise à jour de l'ouverture. Dans la description, je vais mettre un lien pour euh, le récap euh, officiel qu'on a fait avec euh, k -Faction. Donc c'est un PDF. Vous allez pouvoir l'ouvrir sur Internet, voir exactement le récap. C'était fait par un membre de l'équipe de la SK. Donc euh, c'est plutôt cool. Je vous mets ça dans la description. Sinon, euh, dans la vidéo, en fait, dans cette vidéo-ci, mettez dans les commentaires votre pseudo. Je vais choisir deux personnes au hasard pour gagner 1000 points boutique. Et sur Twitter, je vais vous faire gagner... Euh, 25 euros, donc avec Kafaction. le tweet va être dans la description aussi, donc voilà, sur ce, je vous laisse c'était Icons, je vous aime énormément merci à encore, bisous bisous